Salutations, ici Davy, web entrepreneur et créateur du blog tonwebmarketing.fr et d'ici quelques secondes je vais vous donner un détail tout simple à modifier dans votre web entreprise qui peut plomber la satisfaction de vos visiteurs, vos lecteurs et vos clients. Donc je suis tombé il y a euh, quelques temps sur une vidéo de Barry Schwartz, The Paradox of Choice, donc le paradoxe du choix en français, vous pouvez visionner la vidéo sur Google en tapant euh, le nom, c'est une conférence de TED. Et ce qu'il dit dans cette conférence est particulièrement intéressant si vous avez une web entreprise. En gros, ce qu'il explique, c'est que le fait d'avoir trop de choix, le fait de donner le choix entre plusieurs alternatives aux gens, ça a des conséquences négatives, des conséquences néfastes sur l'être humain. Alors ces conséquences c'est euh, par exemple le regret anticipé et le regret après avoir choisi. En effet si vous voulez acheter des chaussures de sport par exemple, vous avez euh, une cinquantaine d'alternatives et vous savez que peu importe ce que vous allez choisir, vous aurez probablement pu faire un meilleur choix et même chose après l'achat. Après, une deuxième conséquence, c'est l'augmentation des standards. Plus il y a de choix, plus on s'attend à avoir du choix pour le reste et plus on s'attend à une qualité élevée. Et en gros, cette abondance de choix, ça, même si à la base on adore ça, avoir le choix, il y a ce paradoxe qui fait que trop de choix rendent les gens mal à l'aise en leur donnant un sentiment qu'il y aura toujours mieux, qu'ils auraient pu avoir mieux. Et c'est ce sentiment qui reste en nous et c'est un sentiment qui donc diminue le niveau de satisfaction finale. Et ça, ça veut dire que si vous avez une nouvelle entreprise et que vous donnez le choix entre plusieurs produits qui résoudent le même problème ou encore si vous avez trop de choix, trop de formules, alors vous perdez probablement des ventes auprès de gens qui auront ce sentiment et qui n'arrivent pas à se décider et vous faites également naître un sentiment de frustration auprès de vos nouveaux clients qui se diront qu'ils auraient pu avoir mieux en choisissant autre chose. Donc si c'est votre cas, faites votre possible pour minimiser le nombre de choix que vous donnez à vos lecteurs, à vos clients, même sur votre site internet vous avez probablement euh, plusieurs menus, plusieurs encarts, donc ça, ça amène plusieurs options de navigation. Euh, pareil, essayez de minimiser les choix d'action possibles en donnant euh, la priorité à l'action que vous souhaitez que vos visiteurs accomplissent. Pareil pour votre page de vente, ne mettez pas plus de 3 à 4 options pour la même offre et pas plus de 3 ou 4 offres pour le même produit. Donc si vous arrivez à diminuer ce chiffre, euh, vous arriverez à augmenter le niveau de satisfaction de vos clients après l'achat. Euh, donc ça ne veut pas dire que vous devez diminuer euh, le nombre de produits euh, de, sur votre site, non pas du tout. Ça veut dire que le nombre de choix doit être le plus restreint possible pour le même besoin. Donc vous, ça, c'est un détail que vous pouvez résoudre en une demi-journée. Voilà, c'est un concept tellement évident. Euh, une règle en marketing, c'est de toujours donner aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire plus de choix. Mais pour ma part, je trouve que euh, sur le long terme, c'est beaucoup plus efficace de donner aux gens ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire moins de choix. Donc voilà pour cette vidéo. Retrouvez d'autres vidéos pour développer votre web entreprise euh, en vous abonnant à ma chaîne YouTube. C'était Davy, à très vite sur towebmarketing.fr.